Bonjour Hassan John. Oui, bonjour euh, Madame Mourou. Euh, Hassan John, vous, êtes, euh, vous faites partie du mouvement Africa FOS, chargé de l'école du mouvement. Euh, D'abord, parlez-nous un peu du mouvement Africa FOS. Oui, le mouvement Africa FOS est un mouvement panafricain et révolutionnaire qui a pour objectif de lutter contre l'injustice, mais aussi de lutter pour euh, la libération de l'Afrique, lutter aussi pour euh, vraiment faire avancer, faire bouger les choses. Donc c'est un mouvement constitué essentiellement de, pour la plupart des jeunes sénégalais et, dans de, et, et africains qui ont euh, qui, se sont, qui ont décidé euh, de faire face à l'injustice, de faire face à l'électoralisme, mais aussi de former les jeunes pour qu'ils puissent avoir une conscience historique qui peut leur permettre vraiment d'être utile à leur, à leur communauté. Euh, D'accord. Euh, Hassan euh, John, euh, que pensez-vous également des affrontements? Bon, c'est une question d'actualité, les affrontements oui. entre les populations euh, d'Angor et les forces de défense et de sécurité. À qu'est-ce que vous pensez de cette situation en problème foncier? Oui, ce qui se passe à Angor est écoeurable. Oui. Ce qui se passe à Angor est déplorable. Vous savez, euh, ce qu'on a tendance à voir au Sénégal, c'est inexplicable des forces de défense et de sécurité qui brutalisent, qui tuent délibérément des citoyens, je pense que ce n'est pas la notion de maintien de l'ordre. Il faut revoir au Sénégal la façon de maintenir l'ordre. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que euh, le palais a reçu des dignitaires négaux et ils se sont tombés d'accord sur la façon dont ils vont gérer le terrain. Oui. Il fallait commencer par ça. Il faut, il faut toujours commencer par les pour commencer par les négociations. Mais on ne peut pas toujours commencer par la force et brutaliser des gens et qui réclament leurs droits et après venir faire des négociations. Il fallait commencer par ça. Nous, nous sommes tous des sénégalais. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a des populations qui ne s'opposent pas, il faut que les sociétés, qui ne s'opposent pas à la construction d'une brigade, mais qui réclament aussi la construction d'un lycée. Mm -hmm. Et je pense que ça ne fait même pas un pas Donc, il faut que l'État apprend à commencer par la négociation. On ne dirige pas un peuple par la terreur. On ne dirige pas un peuple en brutalisant les, les, les, les citoyens. Donc, quand on est censé être à la tête d'un pays, quand on est censé être, je dirais même, à la tête de la police, il faut savoir comment gérer, il faut savoir comment, euh, comment dire, gérer un problème. Mais ce qu'on voit au Sénégal, c'est que quand il y a des manifestations, il y a toujours des morts, il y a toujours des blessés. Donc sur ce, nous appelons les forces de l'ordre à revoir leur façon de maintenir l'ordre Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Sénégalais, nous avons tous un destin commun. Donc il faut toujours commencer par les pourparlers. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème Pas s'asseoir autour d'une table. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Après quoi Après des morts, après des dégâts Mais on pouvait éviter tout cela. Je pense que vraiment, c'est déplorable et c'est vraiment écœurant. Les images que nous avons eu à voir hier en Gore, vraiment, ce n'est pas du tout euh, euh, beau à voir. Et, et, et, avoir et, pas. et pour une solution définitive, qu'est-ce que vous suggérez aux populations d'Angor aussi à l'État du Sénégal bon, Ce que nous suggérons, à l'état du Sénégal et à la population c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est de s'asseoir autour d'une table oui. et de trouver des solutions. Donc, pas un problème mm -hmm. si chacun se dit que je vais rester sur ma position, je ne vais pas discuter. Donc, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle le Sénégal. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons tous les mêmes ambitions, les mêmes aspirations pour ce peuple, pour ce pays. Et je me dis que ce n'est pas dans, dans, dans la division qu'on pourra faire avancer les autres, ce n'est pas dans la terre, ce n'est pas en brutalisant, en tirant des balles réelles sur les populations qu'on pourra régler le problème. Il faut appeler les concernés autour d'une table et faire un dialogue sincère, poser le problème, poser le débat, trouver des solutions, concrètes pas des solutions pour vraiment calmer le jeu, mais des solutions durables. que chacun apporte euh, sa contribution. Que chacun apporte sa solution. Et à la fin de la rencontre, on pourra trouver une solution définitive pour régler ce problème. Et je pense qu'on devait même commencer par cela. Mais ils voulaient, coûte, coûte, coûte, par la force imposée, le force à la population de l'ordre, le but que nous allons construire par A ou B. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un peuple. Il faut toujours commencer par négocier. Par négocier, discuter, trouver des solutions. Mais on ne peut pas venir et dire que par la force nous avons fait cela, alors qu'on est censé protéger cette même population comme britannique. Donc, au Sénégal, on doit toujours commencer par dialoguer, discuter avant d'être passer à la force supérieure. Hassan, euh, ce 11 mai marque euh, l'anniversaire de décès de, de euh, marc Diop. Et Africa oui. Foss euh, célèbre cette journée. Pourquoi oui. vous, vous célébrez l'anniversaire de décès euh, d'Omar euh, Blondin Diop. Oui, Omar, nous sommes à la troisième édition. Je pense que nous avons célébré Omar Blandin Diop deux fois. Cette, cette année, c'est la troisième fois. Oui. Donc, Omar Blandin Diop est un révolutionnaire, un panafricain, un bingiste de l'Afrique, qui a lutté pour la libération du Sénégal, qui a lutté pour la libération de l'Afrique. Qui était un bien intellectuel. Parce qu'Omar Blandin Diop a été euh, comment dirais-je, étudiant à l'école normale supérieure de Paris. Mmh. Son engagement pan-africain lui a valu d'être exécuté dans cet institut en 1969. Il est revenu au Sénégal. Mais il a continué son combat. Parce que nous savons tous, l'infonction dans le Sénégal a obtenu son indépendance. Ce n'est pas une indépendance qui a été arrachée comme l'a dit de Ahmed C'est une indépendance qui a été négociée. Et le lieu de 1958 en est une parfaite illustration. Et après l'indépendance du Sénégal, nous avons un gouvernement qui était à la solde de la France, un gouvernement qui était, euh, en, en d'autres termes, à la, à, à la solde de la France. Et Amor Boulogne et ses camarades ne pouvaient pas concevoir qu'un pays indépendant comme le Sénégal continue à servir la, la France, continue à baisser la tête devant, de, devant la France alors qu'on était indépendant. Donc, il fut une figure emblématique du mouvement contestateur ce soit un petit guitar, qui défiait le président de la c'est C'est qui était vraiment très euh, ami de la France. Donc, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Lidiot a été arrêté. Il a été arrêté, brutalisé et il est mort en prison dans des conditions inexplicables. On ne parle de suicide. Ce qui est qu archifiant, c'est que sa famille a demandé ce que bon nombre d'observateurs ont demandé. Ce que nous retenons, que Omar Boué-Diop a été assassiné. Et c'était le 11 mai 1973, c'était sur l'île de Gorée, dans la prison de Gorée. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, oui. un, moi, on voit Omar le diop comme une référence, comme, une référence, comme un repère, comme quelqu'un qui, malgré son jeune âge, parce qu'il est né en 1946, a su dire non à l'industrie, non à l'impérialisme, non à la politique de la France, non à la politique de la France impérialiste. Et c'est la raison pour laquelle. Nous, en tant que jeunes, on se dit que pourquoi pas, pourquoi pas, célébrer Omar Omar Parce que Omar Boulognejoub est un Thomas Sankara, Omar Boulognejoub est un Patrice Emery Lumumba, Omar Boulognejoub est un Cabral. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Afrique Foss, étant un pan a décidé de commémorer um, Omar Boulognejoub, essayer de faire comprendre, de faire savoir aux Sénégalais le combat d'Omar Boulognejoub tout ce qu'il a eu à faire pour le Sénégal et... oui. pour la patrie oui et vous allez célébrer aussi ce 11 mai euh, l'anniversaire de décès de Bob Marley ou bien oui oui, oui le 11 mai aussi c'est l'anniversaire de, de, de Bob Marley Bob Marley aussi nous avons voulu aussi oui. il a lutté pour la race noire oui. il a beaucoup lutté de à sa musique parce que la musique aussi est un moyen de véhiculer un message et, et Bob Marley l'a bien compris il avait compris, à travers les réveils, il a eu à véhiculer des messages, il a eu à lutter, parce qu'il y a toutes de formes de lutte. Et la musique aussi, pour nous permettre de faire passer des messages. Et moi, je me dis que que ce soit Bob Marley, que ce soit Thomas Sander, tous les gens qui ont eu à, dans, dans, un, moment de leur vie, qui ont eu l'audace, le courage de se lever pour dire non, de se lever pour être utile à la communauté noire, doivent être célébrés, doivent être connus par la nouvelle génération. Mais au-delà de cette connaissance envers ces gens-là, nous devons porter leur combat, continuer le, co le combat qu'ils ont eu à commencer. Parce qu'ils ont tous été, de façon générale, ils ont tous été assassinés, brutalisés, parce qu'ils avaient des idéaux qui pouvaient aider à relever les défis, à unifier à, à le continent africain ou de la communauté noire de, de façon générale. Donc le 11 mai aussi, c'est la liberté. Mais, mais, mais est-ce que euh, vous allez le célébrer, Bob Marley, comme vous célébrez Blondin et Diop En fait, nous, nous allons célébrer euh, euh, le 11 mai. Nous l'avons consacré ah, uniquement ah. à Omar Blandin Diop. Oui, oui, tout simplement. Parce que ce que nous voyons, mm -hmm. c'est qu'il est, qu est, est, est méconnu du grand public sénégalais. Mm -hmm. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire d'Omar Blandin Diop. Et pourtant, malgré son jeune âge, comme je l'ai dit, il a tout abandonné pour être utile à, sa, à, à son pays. Il a tout laissé pour mourir au, au, comment au prix de la, de la liberté. Pour, pour. Donc, on va le dire qu'il est pour la patrie. Pour la défense de la patrie. D'accord. Nous jeunes, nous n'avons pas le droit de, de oublier tout ce qu'il a eu à faire. D'accord. Avez-vous un, un message à, à lancer euh, pour sauver le Sénégal en cette période de, de tension politique et sociale euh, à Saint-Jean Oui, le message est clair. Oui. Vous savez, on ne peut pas parler de paix sans justice. La paix est impossible à la force de la justice. Il faut que nos dirigeants euh, revoient leur copie Ils doivent revoir leur copie Revoir la façon de faire. Revoir la façon de diriger un pays. Comme je l'ai dit tantôt, on ne dirige pas un pays par la terreur. On ne dirige pas un pays par la force. On ne dirige pas un pays en utilisant la force répressive sur... La, la, la population. Et je me dis que que ce soit le chef de l'État, que ce soit les opposants, l'intérêt du Sénégal doit passer avant tout. L'intérêt du pays. Et je pense que nous sommes dans un tournant décisif. L'élection présidentielle de 2024 pro, pro, pro, pro, pro, pro, projette à l'horizon. Ce que nous demandons à l'actuel président, c'est d'abord de renoncer à son projet de troisième mandat, oui. de ne pas euh, comment dirais-je, de ne pas s'enfermer dans un, dans, un, dans, un, dans, dans, dans un cycle vicieux, ou de se dire que je vais éliminer tel ou tel candidat avant de partir, essayer de, de, de, de, de laisser la justice faire son travail. La justice ne doit pas être à la solde d'un seul homme, à la solde d'un seul camp. Parce que ce que nous voyons au Sénégal les jeunes, c'est que si vous êtes avec le pouvoir, vous pouvez insulter, vous pouvez voler, pas être inquiété. Et si vous êtes de l'autre côté, il suffit de dire que vous êtes dans la, dans la, dans, dans la prison. Je pense que ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons tous être égaux devant, devant la loi. Donc, la justice est fondamentale pour avoir une paix durable et sociale. À la force de la justice, que personne n'espère une paix. Donc, moi, je me dis que il faut qu'il y ait de la justice dans tous les, les commandes de Il n'y a pas une justice pour politicien, mais la justice de façon générale. Parce qu'il y a différentes formes d'injustice. Mais s'il si y a ces injustices qui perdurent, qui durent, on ne peut pas parler de paix. Et dans tous les pays de la sous-région où il y a des conflits, c'est parce qu'il n'y a pas de Justice. Voilà, Hassan Diop, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Et je rappelle que vous faites partie du mouvement Africa FOSS, chargé de l'école du mouvement Africa FOSS. Mouvement Africa FOSS.